Conseil et Recherche vous présente trois nouveaux principes de libération. Les principes de sérendipité, de partage d'informations et d'aménagement des conditions de travail. Alors j'ai besoin d'éclaircissement sur ce principe de sérendipité. C'est quoi La sérendipité, c'est en quelque sorte une exploitation créative d'un imprévu. Des inventions comme la tarte tatin, le velcro, mais aussi le micro-ondes ou le post-it sont nés comme ça. L'entreprise devient alors un terrain propice à la créativité, à la découverte involontaire. D'accord sur le principe, mais comment créer les conditions de cette sérendipité dans l'entreprise Elle peut émerger à travers un concours de circonstances, mais ça implique surtout et avant tout de travailler sur les pratiques managériales. Inspirez vos collaborateurs en diffusant un esprit de partage optimiste qui mise sur l'aléatoire et encourage le droit à l'erreur. Et puis laissez-les porter des projets mettant à l'honneur la transversalité qui mélange des communautés et des personnes de profils différents. Alors il me vient une proposition. Ce brassage peut mobiliser des équipes en interne, mais aussi impliquer des clients, non Oui, bonne idée Le principe est de s'ouvrir à des acteurs d'horizons divers pour créer un climat d'interdisciplinarité propice à l'innovation de rupture. Ce climat est facilité par un bon partage de l'information. Ah, je vois venir Le partage de l'information, alors, qu'est-ce que c'est Lâcher prise sur le pouvoir de détenir des informations en donnant à chaque niveau toute l'information dont il a besoin pour réussir sans vous. La décision est ainsi déconcentrée et accélérée. C'est un préalable à la démocratie dans l'entreprise, à la participation et à la prise d'initiative des collaborateurs. Oui, enfin, c'est mettre toute l'information à disposition, quoi. Eh bien non L'entreprise libérée, ce n'est pas le culte de la toute transparence. Le partage n'est pas total. En effet, tout le monde peut comprendre qu'il existe des informations strictement confidentielles, même si elles sont peu nombreuses. Il faut juste dire ce que l'on donne et ce que l'on ne donne pas. C'est aussi un signe fort de confiance réciproque entre managers et employés. Quelles informations méritent alors d'être partagées Certaines entreprises rendent publiques les décisions du comité de direction générale. D'autres rendent aussi transparentes les dispositifs de promotion et de rémunération, les informations sur les parts variables, par exemple. Mais est-ce que les espaces de travail peuvent faciliter ce partage de l'information Oui, car la plupart du temps, le travail n'implique pas de confidentialité, mais nécessite au contraire des partages. Pour cela, il faut un aménagement adapté. Haha, <rire> vous en mourrez d'envie hein. Alors le principe d'aménagement des conditions de travail, vous allez bien me dire ce que c'est L'entreprise libérée, c'est aussi réfléchir à la complémentarité des espaces de travail dans et en dehors de l'entreprise pour améliorer la qualité de vie de vos collaborateurs et leur efficacité au travail. Mais que faut-il faire alors dans l'entreprise Aménager des bureaux conjuguant diverses zones de travail mais aussi des zones de détente. Donnez le choix à vos collaborateurs, à eux de choisir leurs heures et leurs lieux de travail, leurs managers, leurs matériels, leurs collaborateurs et même leurs projets. Et alors en dehors de l'entreprise Permettez le télétravail à domicile ou en tiers-lieu pour développer l'innovation, la prise d'initiative, l'ouverture des collaborateurs sur d'autres profils. Bref, je vous renvoie à notre dernier principe de sérendipité. Mais la qualité de vie au travail, ce n'est pas que le travail. En effet, c'est aussi pouvoir choisir ses temps de pause et travailler à son rythme. Super, j'ai tout compris. Alors quels sont les trois prochains principes de libération Eh bien, nous avons fait le tour de nos principes de libération mais je vous invite à les découvrir ou à les approfondir en nous contactant. A bientôt